Étant donné que c'est un policier, c'est un monde qui subit un pile d'entraînement. Eh bien, il le pagin pour affoler devant une situation comme ça. Même les li ou elle en mort en face, n'y a pas d'affole. Policier ça qui voit et voice là. Dit bien oui. Il Y a d'autres frères d'âme. Y a même qui capte. Voice là, réceptive. De la part de quelques frères d'âme. Et puis, y a ça.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 Yo prend policier ça en héros et a fait éloge pour dire que yo même yo ka bataille yo pas besoin l'ordre de la police donc c'est pas au commandement la police qui frapper là c'est eux même qui décider porter bourer yo fait timak voler en bas coup de balle et puis yo prend citoyen ça deux petites vidéos pour vous moi ta prendre ka fou jusqu'à présent moi caché en garage là et pas conn route en l'air ou celle-là me connaît, m je courir jusqu'à ce que me tombe dans la ravin, je dans la ravin, et puis je monte, je me en rage. Après, je fais un message, je fais base OSD, pour ceux qui jouent le message, je fais un message, à passer pour moi. Je suis général, je travaille à des bouquets. Si M. SD, c'est toi, message, je pour moi. M. En est c'est... C'est Gérald S17 Na gè soude barre m la boule la C'est bon pied qui Je tire des m qui sauvé m Yo tiré d'yèm chasse moi m en volé en bas volé en racbois m volé m qui moto ensemble avec toute valise m gèt en lagé comme na ravine nan ravine dans les pétchons ville côté kon prend sable en les boko timakla et Malgré tout, au cours tout de toute route, je demande comment ils vont se faire. me disent tout bagay, ok. Mais les qui limite, me disent qu'ils ont des en me disent Je ont me qu'ils me des je vais message à passer. base ou des, là pour moi. Les qui jeune message ça pour vous. Je en dans la zone On dans une zone là pour, pour venir sauver. Non, on est de le est MC. On est MC. On même On est MC. On est MC. On est MC. On est MC. On est Venez, allez, pour ça, nous prenons. Nous prenons la nous prenons. Oui. Et vous avez besoin de faire tu as une Oui. Et nous prenons la machine à à oui, oui, Nous machine à oui, nous Nous oui, oui, oui, oui, okay, oui, oui.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 est-ce que nous d'accord à commenter citoyen citoyens ça Si nous pas d'accord, qu'on s'attend à ce que nous est-ce que nous d'accord avec ce qui s'est passé Attendez bien. tenez bien, oui, ça m'a dit nous. Un policier, il va arriver pour tout OK. policier a gagner sans foi. Il Li appliqué, nous n'est capable de dire, thématique sans foi. Il a voice Et puis, il vini.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 Est-ce que c'est Negio qui est le téléphone pour faire venir aussi rapide Et zone... Par contre, est-ce que Negio dit que Kakyo a retiré Kakyo Comprenez bien, oui, il n'y a pas de paramètres pour essayer juger dans le dossier ça. Est-ce que Negio dit que Kakyo a retiré Kakyo Il a allé à Bon, Negio est venu facilement. yo a pris citoyen et il a avec lui. Et puis, il a fait l'éloge que yo attaqué Negio dit que Est-ce que font pas...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 Je ne peux pas comprendre ni non, mais je ne comprendre Moi, je ne pas citoyen qui a te. Ça bien oui, citoyen ça yo a vidéo hein. Ah. Mais, information qui yves j'en, c'est une vidéo de 47 secondes. On ma dit que, c'est un kidnapping qui ki ta le fait dans Thomasin. Chien manger yo dans la cour côté yo entrée. Côté Koute monsieur. On est quand on zam nan mel, chien ka li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 Chien manger Hé! Hey, il te chargez là. Si c'est bon kidnapping à vrai, non pas même dit hélas même. Parce que alors manger au même, c'est les gaspiller l'argent. vous avez fait kidnapping, chien croise avec eux Eh bien chien manger. On m'a regardé moi qui même chien presque écrasé tout caninette net, c'est au trois. Oui, c'est au trois. Négio tout tout nu. Waouh. Mais est-ce que c'est après ouvine où tu rad sur Parce que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 Monsieur perdit pied, machine n'en fera pas, monsieur. Monsieur décalé. Nous ne pouvons pas regarder vidéo vidéo, ça. mais seul, seulement des là. Pour nous comment. Il citoyen lui-même, content, parce que ça arrivait toro ça. Regardez-vous nous, à ça mou, à de distant pour vous mettre amour. Nous, nous, nous,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 que est comme ça. Eh bien deux personnes ça yo criblé aux cartouches et puis ti moun nan reté, on ta capable de désarçonner. dans machine nan. nan. Gardez pour eux. C'est un petit ou bien un garçon. Et puis semble que un petit fille et puis il reté dans machine Imaginez-vous, yo maman, yo touyé papa et puis eux même. Ou pral à grandir avec un cauchemar éternel. C'est dur pour vivre Jean de bagaille ça.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 Altéré ou pas. Il est capable de dire, normalement, mais qui mais même qui que le fait que la avec tout un il ça c'est bien fait, il pas les lois, il lois, pour le dire, mais mes Alors vous bien dire, ma gloire, jusqu'à date, et comme est gouvernement, et M. Jacques Lafontaine, les quatre il est les correct, selon ce Il est correct, il est pas son gros bif avec lui, mais Un Un il a agi bien. Il a bien. Et m'a dit commissaire Lafontaine fait moins impossible. Sure. Et avec c'est le, Commissario... Et... est... Est le ministre d'Orsay est... qui censé, qui fait que ni correctionnel, ni assise criminelle, pas à fonctionner. oh commissaire Lafontaine la tout fait, tout fait, tout fait, tout tout, avec tout assez criminel ni correctionnel mais monsieur a aille bloqué ba a écrit ministre de la pour bloquer juge comment juge bon là avocat aller la commissaire va aller qui est-ce qui va faire le jugement juge non non c'est pour commissaire c'est pour ministre ba prend maman prend papa pour toute famille mettez au juge bien organiser le correctionnel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 moi même pas d'avion comme ça, nous t'as pas que vous demandé secours et qui peut avocat tout ça il t'a parlé entre choix et et c'est il y a des dans de le tribunal, Belle, les comme chaque avocat il y a moyen pour défendre le client. Moi-même, je ne rien dans sa place, il a Il a ses propres moyens pour défendre son client. Moi, effectivement, j'ai les mieux, j'ai mes moyens, et si j'étais à sa place, je n'aurais pas dû agir de la sorte. Je okay? ne vais pas critiquer de la façon ça. Chaque avocat a des moyens pour défendre les clients. OK. Eh, maintenant, donc, on a, eh, passé le là. Et maintenant, nous penchons dans notre dossier-là. récemment vous me faire connaître Selon plusieurs informations, il y a trois ministres dans le gouvernement qui prennent une chute à travers un vol qui était gagné à l'American Airlines Donc et, ils ont refusé le vol et d'après les informations, le visa est évoqué Qui capables et d'interpréter Qui visa est bloqué à Pour nous citer, il y a Beto dossier et, et, et, et Noël Joseph, ministre intérieur de L'esquitel là même, au par là où le journaliste a posé une question, il te dit premier ministre là, mais bandit point en bas, qui ça aurait été répondu? Il était dit comme ça, il parlé de la situation, qui journaliste qui posé posé une question ça? Je ne sais pas si le journaliste et même suspect que c'est journaliste, dimanche il te posé une question ça, si je ne suis pas Deuxièmement, je de ouais, Américain, c'est même c'est même Américain, tout ça qui est là, c'est Américain. Okay? Tout ça est même Américain. J'avais dit, le fait, moi-même, je on pas besoin de visa Américain. Je On okay? pas besoin de visa Américain, à l'âge de la vie Américaine. Mais okay? ce ma... que je reprochais, c'est que tu as fait partie des listes et autorités qui participent dans un mauvais acte en pays a, principalement qui. Alors qu'il a financé Ghetto avec des moyens et l'État, qui s'apprend à dit ça? C'est pas américain qui met des messieurs là, c'est pas américain même qui a financé Ghetto aux âmes, pas intermédiaires. C'est américain même qui a financé beaucoup d'Amériques. Là, on voit Timou, qui est-ce ça m'a dit? Bon, Américain a financé le gouvernement, il a financé le ministre de la justice, il a financé le ministre de la justice, il a financé les messieurs aux âmes, c'est lui-même qui ne passe pas. Bon, il dit que. Le ministre de la et qu'il avec tout le, le ministre, assezاف, Broadhui, de, les les sont de même okay. et Même si je suis dans place de ministre, je ne en pas de c'est pas nous qui sommes en train de se je c'est poisson, poisson, crasé dans le C'est même c'est même la c'est même la c'est même monde. c'est Je vais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 il y de non' qui de là Il qui citeraient la vie de la de la de la la ville de la n'est que la ville de la ville de la de dit depuis de citer. non et la de fâché il dit pas même mon grand et Si c'est es vraiment qui parle, tu qu as un wow. ah. bon hein. une grosse chasse. L'homme, tu as peut Si tu Si tu Mais trois gros noms qui ont dans dossier. Il y a une grosse capable Il y a une grosse a une grosse raison Il y a une grosse Il y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 Bon, Prenez bon. oui, le cas là si c'est à Badjo qui parle. Bah, bah, moi-même, ça me dit Badjo. <rire> Badjo, si, si effectivement Badjo est encore vivant, moi-même, c'est un vrai Non, pas, mais il est vivant parce que il <rire> <rire> n'y de a des informations qui t'a fait quoi Badjo. Donc, il est là. Joseph Félix Badjo. Si Joseph Félix Badjo indexé comme auteur principal assassinat président Jovenel Moulin. Si Félix Badjo est vivant, tout, Félix Badjo, il va pas bien arrêté M. Blomène dans le tribunal Il y a trop gros noms et Badjo a plus 98 de 98% de chances de mourir mouru bien dans le tribunal ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle la raison d'état qui essaie de contrôler à ou pas qu'à vivre ou pas qu'à dénoncer le monde ou pas qu'à dire mettre le monde, mettre le monde, mettre le monde ou pas mettre les trois points dans le problème en de cas, il y a plus de même mieux vaut je n'ai plus de, de, de qui vivent, qui qui des des choses qui ont à mourir et si vous voulez participé participer la mort, vous ne voulez vous ne des dossiers, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas, vous ne voulez vous ne voulez vous ne vous pas, vous vous ne vous avez vous avez voulez une vous vous pas, vous Ça dire vous pas, vous ne pas, vous avez voulez pas, vous ne vous avez vous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 Moi, mon tag avocat là, je suis réglé je vais glisser dans un commissariat, debout mes commis, debout ça. quest Les en clair, est-ce que ce qu'on y se et de l'État lié, un espace public de l'État. C'est nous on t'apprend on va le domaine public, domaine privé. Bon, bien, bien, a bien privé de l'État. un espace public de l'État Même Donc. si le public de l'État, mais sur contexte sensible Au paradis, par hasard, son... il y a pas l'assurance nationale. Attendez bien, restons plus. Pas l'assurance pour qu'il va pour les taillers, il va pour y Est-ce qu'ils sont sur route exsensible Sinon, là dans comme ça. Mais commissaire a mettre la Là on commissaire a parlé en place publique. Non. des voilà. Oh. Là journaliste il faire très attention parce que c'est des amnèges policiers qui ont toute qualité de déplorer ça pour et journalistes dans cette Est-ce que vous avez fait Lionel. Un avocat, il a été tiré sous le dit devant... Les nouvelles Et devant... Bon, le commissariat a été dit, bon, anti-ganglant. Toi, j'étais dans la main, et puis, a été tiré dedans qui dit, avocat devant... anti qui il a été tiré sur le moi, j'ai déploré ce qui passé. Je ne pas d'accord même. Moi, été arrivé façon que je suis je me demandé, est-ce à bout pourtant, si un bon gaz, gars, de frappé ça, est-ce qu'il était blessé, mais moi, je me suis et puis me suis je me suis Et je suis Et je me suis je me suis mais' je me la dit, je moi-même, en je me suis je me suis je me suis dit, je me là, la je me dit, je me je je me suis demandé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 attaque hein, le commissariat de Denba voilà, voilà avocat avocat l'a parlé mais pour contrôler une foule une foule hostile voulant attaquer le commissariat mais l'avez dit hostile là il Vous un couteau avez dit dire que pour contrôler pour le pour commissariat d'assaut... on sait dans fois ça. le droit c'est la logique codifiée une fois tes vous foule hostile à commissariat il y a des cas de touiller les policiers, il y a des bouler, ça veut dire que les policiers pas portent pas mal. C'est ça il me dit là. oui Il le il dit que les policiers que policier monsieur bien morts. C'est là qu'il dit que c'est les forces LB. Même. Ce qui est pas grand contradiction dans notre ça, puisque il y a des fouilles hostiles, donc il faut que des et on dit de légitime défense auprès, de, auprès des commissariats Ah ben qui ça m'a dit là parlé de notre sympathie est-ce ah, hum ça m'a pas... même là, c'est dans ça c'est dans d'arrivée Donc un problème là-dedans Et puis un problème là Moi, je veux que vous vrai a laisse la tuyant commissariat Les deux choses qu'on foule hostile qui devrait prendre un commissariat d'assaut On foule hostile, ça veut dire qu'on foule un colère On foule qui que ça Les gens les gens tirer les gens dans, ça veut dire qu'il faut